Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet sensible que j'attends depuis des années d'avoir les autorisations pour pouvoir en, en, en parler. Euh, je vais vous parler du Reiki, je vais vous parler du Reiki d'une manière... Euh, euh, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, surtout euh, là-dessus. Et euh, je fais cette vidéo en fait pour faire un, un complément à une vidéo... Euh, de Johan, dont je vous mettrai le lien juste en dessous, que j'ai trouvé très courageuse et surtout, je me suis dit, ah, c'est peut-être le, le signe que j'attendais, comme quoi c'est le moment de, de parler de ça. Euh, toutes ces dernières années, je sentais pas l'autorisation, donc on va, on, va, on va parler des, euh, je dirais, des effets euh, perverses euh, du Reiki, des effets euh, euh, bah, dont peu de gens parlent. Donc pour clarifier déjà dès le début de cette vidéo, euh, ce n'est absolument pas euh, un, un procès contre quelques pratiques que ce soit. Il existe, euh, je suis sûr, des, des pratiques du Reiki qui sont, euh, qui sont lumineuses et bienveillantes, même si je reste convaincu qu'il y en a peu, voire très peu. Euh, ce n'est absolument pas un, un, un, un, un procès, je dirais, contre les praticiens. Euh, D'accord euh, Je pense que beaucoup sont, sont dupés, en fait eux-mêmes dans, euh, dans cette pratique-là. Et euh, je souhaite essentiellement euh, vous inviter à aller voir ce que dit Johan là-dessus et surtout ce que lui, il a constaté dans ses soins avec des praticiens Reiki et notamment beaucoup de dix maîtres Reiki qui sont venus le voir euh, et des problèmes énergétiques euh, profonds, sérieux, que ça a généré chez eux euh, après plusieurs années. Donc... Euh, moi, ce n'est pas cette, cette vision-là que j'ai eue, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est complémentaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Johan. Pour vous, euh, je ne vais pas redire ici euh, tout ce qu'il partage dedans, qui est une vidéo que je trouve courageuse, belle, euh, engageante et, et intègre. Je vais simplement vous dire ce que moi, j'ai constaté. Donc, il y a eu un certain nombre de, de soins que j'ai fait il y a maintenant, euh, je 5, 6 ou 7 ans. Euh, j'ai arrêté il y a 5 ans les, les, les séances à, individuel donc ça date d'il y a au moins de cinq ans, et donc des personnes qui venaient et qui avaient reçu des, euh, des initiations Reiki euh, et qui avaient un problème énergétique sérieux à l'intérieur d'elles qui n'était pas toujours simple à, à gérer. Donc là, avant que je vous développe ce point là, je voudrais vous dire un point qui moi m'a toujours surpris en fait dans euh, l'approche du Reiki puisque j'ai eu une initiation au premier niveau, je me suis arrêté assez vite à ce niveau là euh, parce que ça, ça m'attirait pas plus que ça, j'étais juste curieux de connaître, même si la personne qui faisait les initiations, je connaissais très bien. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans cette pratique-là, c'est le fait de se connecter à une source universelle du Reiki. Je me suis dit, mais pourquoi faire ça Alors que c'est difficile pour moi de, de ressentir, de percevoir les choses, mais c'est quoi cette source, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors qu'il existe en moi, ma propre source souhaitait créer mon âme. D'accord, D'où est issue mon énergie, mon électromagnétisme, mon magnétisme, mon, ma capacité à aider. Euh, alors, pourquoi je ne me connecterai pas à quelque chose qui est en moi, qui est beaucoup plus facile, dont je sais qu'il n'y a pas de danger parce que c'est de là d'où je viens, plutôt que de me connecter à une source universelle du Reiki Je n'ai jamais compris ça et euh, c'est après que j'ai compris en réalité... Pourquoi il y avait cette approche-là sur énormément d'écoles harikis C'est parce que ça connecte à des égrégores euh, qui sont loin d'être euh, lumineux. Donc avec un beau discours bien enrobé, mais ça c'est euh, un peu le défi quand on rentre dans le monde du spirituel, euh, d'avoir suffisamment de discernement pour euh, percevoir ce qui est vraiment dans l'amour et la lumière et ce qui ne l'est pas. Euh, et ça je sais, j'en ai déjà parlé en, sur une vidéo de, avec les faux guides, on pourrait aller voir, où ça c'est assez facile d'identifier les faux guides là-dessus. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire, le deuxième point c'est euh, le, voilà, le, le, ce que vraiment je voulais partager dans cette vidéo, c'est ce qui s'est passé euh, sur des soins que j'ai fait, où en fait on m'avait parlé de ça. Et puis à un moment, je me suis dit, wow, moi aussi je m'entrouvais à des personnes comme ça dans mon cabinet. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils étaient initiés, notamment après les niveaux 2, 3 et 4, mais généralement c'était au niveau 3 et 4 où je retrouvais ça, les personnes avaient en fait comme un espèce de gold. Euh, un, une entité énergétique qui était à l'intérieur d'eux, qui était accrochée à leur chakra, et en fait qui leur permettait d'avoir des dons qui tout d'un coup s'ouvraient. Euh, ils avaient une, une, une, une, euh, une claire vision qui ouvrait, une claire audience qui s'ouvrait, vraiment des capacités importantes qui s'ouvraient euh, à eux, et très très rapidement, sans euh, pratique, je dirais, euh, d'apprentissage sur du land-up, c'est quelque chose d assez rapide, et à l'intérieur d'eux, en fait, c'est parce qu'il y avait un être. Donc, c'est très très surprenant de percevoir ça, euh, et surtout... Ce qui était surprenant, c'est qu'à chaque fois, j'étais dit « Mais est-ce que tu n'es pas en train de délirer en, en, en percevant cet être à l'intérieur des, des personnes ?» euh, Et donc, ce que je faisais, c'est que je ne le disais pas aux personnes que j'accompagnais, qui étaient là dans mon cabinet. Mais je voyais bien qu'il y avait des choses qui bloquaient dans la séance, et tink, tink présence Reiki, présence Reiki. Bon, et du coup, je regardais, effectivement, il y avait un parasite, je vais appeler ça comme ça, un parasite à l'intérieur de la personne, mais je lui disais pas. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je lui disais, bon, ok, il y a quelque chose qui bloque, on va essayer de trouver ensemble ce que c'est. Et je vous propose de respirer profondément, j'ai aidé la personne à s'ancrer, à s'enraciner, à se mettre dans sa lumière, et tout d'un coup, je lui proposais de sortir d'elle, en fait, ou de recevoir l'information de ce qui bloquait. Et les personnes percevaient, euh, je dirais, 8, 9, 9 fois sur 10, quelque chose qui décrivait comme une espèce de crevette, euh, pas du tout humanoïde, mais vraiment euh, quelque chose qui est plutôt euh, d'un parasite qui ressemble à une crevette qui avait l'air d'être accroché euh, accroché à leur rivière de lumière accroché à leur kundalini et, euh, et donc moi j'étais là bon ok eux ils sont en train de me confirmer c'est eux qui vivent le problème je leur dis pas ce que c'est ils sont en train de me confirmer ce que je perçois c'est à dire un parasite qui est à l'intérieur et qui ressemble à une espèce de, de, de crevette avec plusieurs pattes et qui s'accroche au chakra j'ai dit bon ok super, et donc une fois que j'avais fait ça, je, je demandais aux personnes mais est-ce que vous avez demandé à, cette, à ce parasite de, de venir dans vos corps énergétiques Je leur disais surtout pas que c'était vraiment fortement ancré à l'intérieur d'eux, je voulais pas effrayer les personnes, c'était pas le but, le but était de, de les accompagner et de les libérer, et elle me dit bah non, à aucun moment j'ai fait cette demande-là, ok, donc bah, là il y a un parasitage qui est injuste, qui est contre votre liberté, euh, votre... Ah, j'ai mangé le mot votre libre arbitre, et qui s'est fait soit de façon non respectueuse, soit de façon inconsciente, c'est-à-dire que c'est un peu comme du vice caché, c'est que, ben, en acceptant, grosso modo, c'est quoi ben, c'est qu'en acceptant les signes Reiki, en les faisant, eh ben, vous donnez des autorisations pour que ce type d'être vienne à l'intérieur de vous. C'est ça qui se passe, donc, euh, c'est... Euh, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu. Euh, j'en ai vu et à chaque fois ça a été un gros changement pour les personnes et surtout ça a été euh, quelque chose qui n'était pas évident où vraiment il y a, il y a ce parasite qui s'accrochait très très fortement à l'intérieur mais quand on se met dans sa lumière, quand on se met dans son libre arbitre et dire ben non ce n'est pas ta place, c'est totalement injuste que tu sois là tu sors de mon intégrité, tu sors de mon champ d'intégrité, tu sors de ma vie parce que je ne te veux pas, je te chasse de chez moi, c'est ce mon droit euh, le plus profond d'être libre et de me respecter et de faire ce qui est juste pour moi pour être une personne qui se respecte et donc qui a de l'amour pour soi. On fait ça par amour pour soi. D'accord Donc, ça, c'était une des, des étapes importantes du nettoyage qui n'était pas, pas simple. Et puis après, virer, annuler tout ce qui a été fait. Hein. Donc, vraiment, euh, annuler, dissoudre les, euh, les signes, euh, les égrégores qui étaient connectés, euh, les liens que ça avait créés. Voilà, vraiment, donc, de passer du temps là-dessus. On refaisait la séance pour valider et vérifier que tout était bien, OK, derrière. Mais voilà ce que moi, je voulais vous partager là-dedans, qui est, euh, malheureusement, euh, je pense... Le cas dans beaucoup d'enseignements de, euh, Reiki. Et ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'à aucun moment, je crois que c'est une volonté ou une escroquerie de certains maîtres ou de certains enseignants. Je pense qu'eux-mêmes sont dupés par les énergies sur lesquelles ils sont en contact et qui transmettent à travers leur enseignement. Et je trouve ce qui est le plus triste parce que lorsqu'on a quelqu'un qui est un escroc et qui essaie de vous escroquer, ok Bon, on est dans une situation qui est simple, mais lorsqu'on se retrouve quelqu'un qui a du cœur, qui se sent connecté à la spiritualité, qui s'est fait duper lui à un moment et qui, contre son gré, est en train de, de, de, de diffuser et de partager cette escroquerie, je trouve ça vraiment douloureux, euh, je trouve ça profondément triste par rapport à ça, parce que les intentions de départ sont louables et sont souvent bienveillantes. Donc je crois que ça va être un des défis dans les années à venir de chaque praticien qui, ou chaque personne qui a reçu des initiations, de se poser la question, se regarder dans un miroir, se dire « ok, euh, c'est pas ce que je souhaitais, comment je fais par rapport à ça Est-ce que moi je me retourne dans ce type de situation ?» Euh, Est-ce que j'ai juste besoin de couper les liens et les égrégores avec le Reiki Est-ce que vraiment j'ai un parasite à l'intérieur euh, de venir euh, effectivement euh, trouver des ressources pour pouvoir vérifier ces points-là Mais euh, je suis euh, vraiment content qu'on rentre dans cette époque qui va être choquante, douloureuse euh, et, euh, et je pense vraiment choquante. Euh, où euh, la, la vérité devient visible euh, et euh, donc ça, c'est euh, on le voit dans cette époque euh, importante avec euh, notamment le Covid, hein, là où je fais la vidéo, on est au fin juillet 2020, au moment où je fais cette vidéo. Et on va rentrer dans une époque, je crois, euh, difficile, où il va falloir qu'on regarde nos notre, notre propres parts d'ombre, regarder tout ce qui fait partie du non-amour, du manque de lumière. Que l'on nourrit dans notre société, qu'on nourrit dans notre vie, qu'on nourrit à l'intérieur de nous et être dans une compassion, dans une indulgence, dans une tolérance vis-à-vis euh, -vis de, de, de soi-même pour vraiment rester aligné dans notre lumière. Et bien, ok, c'est une expérience que j'ai vécue, je ne souhaite plus la vivre aujourd'hui et je souhaite être pleinement dans ma lumière. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport au Reiki. Euh, je vous invite encore grandement à aller voir la vidéo de Johan. Euh, je suis... Euh, Vraiment, je le répète, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit dans, dans, dans, dans ce qu'il a vécu, simplement pour partager ce que moi j'ai perçu dans, en tant que praticien, et que ça existe. Voilà, ça ne veut pas dire que vous avez un parasite, ça veut simplement dire que certaines personnes l'ont probablement, et ça va être à vous de clarifier ça. Euh, je ne fais plus ce type de séance, je tends le dire de suite, je ne fais plus de séance individuelle, donc c'est pas moi qui vais vous accompagner là-dessus, mais si je peux déjà euh, allumer une petite lampe à l'intérieur et dire bah, « ok, mais est-ce que moi je suis concerné par ça ?» et que vous fassiez ce qui est nécessaire pour vous pour être dans votre propre lumière dans ce qui est juste pour vous, et eh ce sera déjà un objectif atteint pour cette, pour cette vidéo. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut vraiment se laisser pomper complètement l'énergie par les égrégores euh, qui sont liés au Reiki, qui sont assez pompeuses. Euh, et notamment, moi, j'ai eu un élément que j'ai trouvé profondément triste et choquant. Euh, et le fait que je me sois senti très émotionnellement touché par l'information que je vais vous révéler là, et pour moi, en fait, une preuve de sa réalité. Parce que je suis quelqu'un qui, est, qui, est, qui, qui a vraiment un défi dans cette incarnation, d dans son ressenti émotionnel. Et lorsqu'il y a des choses qui sont très fortes, et qui résonnent vraies, et qui me génèrent une émotion forte, pour moi c'est simple, c'est ma preuve en fait. tu dis, ok, ça, ça, clairement, je sais que c'est vrai, parce que sinon ça ne me réveillerait pas un état émotionnel que je peux sentir. Donc euh, il y a certaines lignes avec qui, en fait... Des personnes qui sont allées regarder ce qui se passait à la source, euh, dans cette fameuse source universelle à Reiki, et qui ont découvert qu'il y avait des, des dragons qui avaient été euh, attrapés, enchaînés, mis en état d'esclaves, et dont l'énergie était pompée pour euh, justement constituer des égrégores afin de détourner l'énergie euh, de certaines personnes qui se connectent à la spiritualité. Euh, moi, je, je, je, je me sens assez proche, en fait, de tous les, les êtres et les esprits qui gravitent autour de la nature. Les dragons, pour moi, sont, une, une, je dirais, une, une tribu à part, là-dedans, mais en font, en font partie. Et euh, je euh, me suis dit, wow, là, on est vraiment sur des actes malveillants, euh, réalisés par des êtres éthériques, euh, disons, ce disons les choses comme elles sont, euh, et je sais que les dragons, euh, puisque ce sont des êtres éthériques, ont été euh, grandement chassés pour leur, leur capacité, leur pouvoir. Il y a eu vraiment une chasse aux dragons qui a été faite. Euh, je me souviens d'un qu euh, que j'avais croisé à Paris, euh, dans un sous-sol, dans un resto. Je n'avais pas trop envie d'aller dans ce resto et je ne comprenais pas pourquoi je devais y aller. Et tout d'un coup, il y, y, y a un dragon qui est attaché là et donc on a passé un temps, Je passais tout un temps dans, dans ce resto pendant que je mangeais à, à libérer ce, ce dragon et à faire un, un travail énergétique par rapport à lui. Et donc euh, quand j'ai appris quelques années plus tard qu'effectivement il y a certaines sources Reiki qui étaient alimentées par de la mise en esclavage de, de dragons pour nourrir certains êtres afin qu'ils puissent faire de la manipulation à travers la mise en place d'égrégores et de sources d'illumineuses qui ne sont absolument pas, euh, j'ai été profondément choqué et touché émotionnellement par ces pratiques-là euh, je crois que malheureusement, on va entendre de plus en plus ce genre de récit dans les années à venir. Parce que si on veut vivre sur une planète d'amour et de lumière, alors il va falloir être courageux et faire face à la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et euh, comme c'est très bien illustré dans Matrix, on est euh, nombreux à être endormis et à être en cours de réveil. Certains sont réveillés, sont assez conscients de ce qui se passe. Ça reste une minorité d'humains. Euh, et petit à petit, j'espère que ça va continuer à se réveiller et à dire, ben, ok, c'est une réalité. Et c'est important de faire face à cette réalité parce que lorsqu'on connaît mieux, je dirais, son environnement réel, euh, également les blocages que l'on vit, et eh bien, on peut plus facilement trouver les outils adaptés. Et l'outil le plus adapté par rapport à ce type d'êtres qui font ce type de, de, de pratique c'est clairement... La foi, la lumière et l'amour. C'est euh, la base et la fondation. Avec ça, on peut traverser des endroits, on peut traverser l'enfer. Voilà, très clairement dit, euh, si on est habité complètement par ces énergies-là, la foi, la lumière et l'amour, on peut traverser l'enfer sans y être affecté, sans en connaître les inconvénients. Et, euh, et, et je le sais pour l'avoir expérimenté. Vraiment, euh, en tant que passeur d'âme, je, je suis passé dans des, des fréquences excessivement basses. Parce que j'étais à ce moment-là habité d'une foi, d'une lumière euh, et d'un amour inconditionnel. Et euh, euh, qui, qui, qui était euh, très aligné, vraiment très aligné et euh, comment dire, inflexible à ce niveau-là. Donc, euh, c'est des éléments importants, je trouve, par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas été euh, traumatisé par, euh, par cette vidéo. Euh, j'espère que ça va simplement participer un peu plus à votre réveil euh, et à vous inviter un peu plus à aller vous connecter à ce qui est à l'intérieur de vous. Puisque là, à votre lumière, à votre amour intérieur, on, a, on rentre dans une époque où on n'a plus besoin de se connecter à l'extérieur, à des maîtres extérieurs, à des sauveurs extérieurs. Oui, on a besoin d'échanger, oui, on a besoin de partager, oui, on est des êtres humains et donc des êtres sociaux, on a besoin d'interaction entre nous, d'accord Mais on a besoin de briller de notre propre lumière et d'être des phares et de partager notre lumière. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour se nourrir à l'intérieur de nous. D'accord Donc, je pense qu'on est dans une phase de transition par rapport à ça, où on va de plus en plus apprendre à euh, briller de notre propre lumière. Je vous souhaite, sur ce, de prendre soin de votre lumière. De, euh, Je vous remercie de prendre soin de votre lumière. Je vous remercie d'être qui vous êtes dans votre unité, dans votre unicité. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.